Botte Bandeko des pro balandia les avertis, on quatrième émission à ya les avertis. Ya les avertis. Uh, chaque semaine, uh, bien sûr, le, semaine autour du mois retard, mais je pense que. Comme c'est même que Bozo a toujours béni, car nous croyons que euh, le Seigneur est en train de faire euh, donc, euh, selon sa volonté. Euh, Deux fois, il a rappelé au moins une occupation ou bien un peu, euh, un peu euh, comment dire, trop chargé. Alors ça fait qu'on ne peut pas venir couper ça pour Maloba et en étant soi-même occupé ou bien fatigué, tu sais, et tellement sérieux que ce que nous avons permis de traiter ou bien soit l'occupation, sous Tout ça va fort même plus tard. Je pense que tout message chaque semaine, que chaque message pour un message, les message un message Honore ton père et ta mère ». N'a pas de mal à l'économie, na en train de na faire. le so a Si un de a Si en train de Si qui m'a donné un peu de temps. Je suis très heureux de vous dire que vous avez ma de façon ce que vous de façon ce que changé façon ce que vous avez changé de de façon à que de façon a que vous avez changé de que vous à combien plus forte afin que pas vers toi, puisque nous croyons que comme réellement sain. par le Amen. Voilà. Honore ton père et ta mère. Sujet oyonae yon ae, puisque tant que tu vivas à la société, na la famille, na la mukili, la famille, tout le monde a ma Alors, tant que tout le monde a ma kamwe euh, l'évangile est la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle normalement, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume. Or, pendant que tu allais à la société, il y a des choses qui se passent, et ce, ça, là, qui a l'équipe empêché, batou, ba mouna, gloire, yanzambé. Et l'équipe empêché, batou, ba mouna, ba côte, nakati, royaume, yanzambé. Et l'équipe empêché, batou, ba mi, pès, sa, nanzambé. Alors, si on dit, ma théa, et vers ba besoin, batoute, moi, et to ter, a pè, ou beto, gagne ba ampon, en colé, ou zalate. Je disais ça, la kati, mission, à l'obie, que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas gagner des hommes, nous voulons gagner des âmes, pou yéchoua. Puisque, to yebi que yé, ali d'azali, maître, yé, moisson. Comme ke yenda li colo bergerie biso to likaka wana kusunga batu to ko ko ko ko te a batu ba comprendre et tant biso par l'esprit de Dieu, nous avons compris que nous avons compris que nous avons que nous comprendre que il va pas que mais il faut que tu es un ça, on que tu es un ça, on que à beaucoup de membres dans une assemblée si tu ne gagnes pas des armes pour Yeshua. Ça ne sert à rien d'amasser beaucoup d'argent dans la banque, dans trésor, dans crédit, tout ça, sans que... La parole nous dit à quoi sert à un homme de gagner toutes les richesses du monde s'il perd son âme, s'il perdait son âme. C'est pourquoi le message est intéressant pour kangai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 nous avons des nous un problème, et vous avez important. Donc a un passage de temps, mais il vous a toujours limité dans le temps, puisque la ligne est à la compacte de façon à que moutinho soit comprendre, Et ensuite, s'il y a des questions, comme d'habitude, Il y a un bien aimé qui qui m'avait écrit, je pense soit au Canada ou bien États-Unis. Il y a beau par rapport à la demande pour la maman, a je suis en train de voir, s'il faut même, euh, je ne sais pas, même après, Michel Lelo, nous avons fait l'effort, nous avons fait le signe, puisque tu vois, des fois, tant, il n'y a pas si, mais, et l'ingénieur a tout le temps, il n'y a pas que nous voulons réellement que tant que nous sommes tous les habitants, Tant que vous comprenez, vous avez pas à de vous photo à la à à Vous que vous tout ça, Katia, Exode, chapitre 20, verset 1 et le Biboué. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation.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 le début n'est-ce pas à Message Nangai Exode vingt 12 nzambe azo pesa ba commandement mi beko mi beko zali, mi beko moka pesika Israelité na cadre oyo mi beko ezali mi, mi, mi, mi beko mutunyonso o asa na mokili asa kubatelayango tilelo et tu comprends que même Yeshua a répété qui mi beko puisque de fois quand toutanga euh, ancienne alliance. Il y al a un élément qui ba un un élément qui un élément qui y'a Tout ça, qui c'est pour vous faire voir que vous faire comprendre que Nakatiya Mukanda et Nzambi sont une ancienne alliance bah parti Ming qui vraiment euh, comment dire, je diriger toi qui vraiment euh, porte un banc na Israël mais il y a aussi d'autres choses reliées pour la na nation, Nyon, Sobeye, pour na, jubi, ni en sommeil, pour je veux dire pour tout le peuple du monde il y a une chose importante à comprendre que tant que tu lis verset dans Exode Exo, chapitre 20 à verset 12 tu as que ça là y a un groupe au porteur de nos places et outils alors outil est pas un Nzambi Nzambi ça coûte bissan un banc à Israël à l'occurrence Nakatiya Nzela Moïse awake moutou et bongi abanga tata ye pe maman na ye tosa. sa menakata lingala bien na balobi na lingala bien balobi koumisa tata na yo na maman na yo honore ton père et ta mère c'est ça en fait notre sujet d'aujourd'hui et j'espère que yo zolandangaye eza Azarte. Que on a suis pas un peu de ne suis pas un peu de temps. Je ne pas mibekoana et pas Moïse pour de Je de façon Je pense va observer puisqu'il faut de que avant ne les pas vivaient comme des animaux. Et Je pense même que Batou, de euh, c'était vraiment une façon Yako komiso, yako yu, faut Nzambé, il faut humaniser Bango d'abord. Puisque Nzambé avant travaille travail, il faut d'abord être C'est pourquoi il faut que justice, sa, Nzambé soit un Il faut que nous nous Il faut que nous nous ma des Il faut Il faut que nous nous fassions des Il faut Il faut faut Il faut que que Dieu n'est pas juste puisque ce qui est euh, juste, non. Ça à justice en ce que a Il y a décidé il y a des fois a Mais de Mais de de façon que Tantôt qu'est-ce qu'on a écrit à Ephésiens chapitre 4 verset 11 de monna n'est-ce pas liste n'est-ce pas il y a cinq ministères et ils sont là qui s'obisso comment est-ce que des gens oh bah cinq ministères moussa la banza kinini pour nous perfectionner bah cinq en vue n'est-ce pas bisounours tous en une stature parfaite il y a alors sokin zamba pessi sikoma lobabi ke no au honore ton père et ta mère puisque yebaki kenaka tiamu te mabonyamezali il faut le mouto zonga na base or chaque moutna mokili yoz, yozokangai ataba adopta yo osana papa ou adopta yo osana mama ou adopta yo ne me dis pas que oh, no puisque ba bango babo tanga ite supposons que au kola na babo qu'on a bango supposons que kola na mabo qu'on a bango moyebi ba parana yute ou ba parana ba koufa où ou ça ouphelin, où ben oupheline. Ce qu'on bongo bah collisio, ba remplacer remplacez par parentayo. Honorer bongo. Alors ceux qui ce qu'on basta sous bah parentayo réellement, oh bah ba C'est encore une, une raison il y a comprendre que parents sont de qui bien sûr, c'est la volonté de Dieu, mais ce sont eux qui se sont, n'est-ce pas, porte le respect soit maturité. pendant que maturité, il que âge, il faut pendant que il faut Il faut N'est-ce pas, si vous avez eu zamba, Alors, les parents sont droit. Il y a respect a droit, il y a honneur. Si parce branche brèche comprendre base. ba question par rapport ko la grâce de Dieu, je parle beaucoup avec le fille, avec le garçon, avec le avec avec les hommes. Tout le monde a eu des problèmes. Puisque nous, même étant parents, nous avons des problèmes. Si nous avons 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, nous avons des problèmes. Parce que, à partir de ce que nous avons, nous avons des gens qui sont en train de se faire. Nous avons des gens qui sont en train de se faire. Nous avons des gens qui sont en train de se faire. Entre autres, il y a un respect vis-à-vis de nos parents. Aujourd'hui, je ne veux pas parler des parents, je parle des enfants. Mais des... Donc, il y a Bana d'abord. Ce so qui papa, maman, na tu n'allais pas exister. Et tu allais me dire que oui, il y a un bon sens tu as préscience, c'est pour dire que non, tant que il y a un honorer bango combien de filles ba maman bango combien de filles ba maman bango combien de garçons sont pesa maman maman bango maman na lingi su maman. kolobana yote na lingi maman maman, na quel que soit erreur maman sali papa sali ce n'est pas bien qu'on qu'on réellement je veux dire relation ce c'est pas bien ce qui ma be bango c'est là de là aussi qu'il faut comprendre puisque il y a des fois il y argument je sais qu'il y a des parents aussi impossible impossible je reviendrai ici parler aussi de, donc, je vais dire, du traitement de parents par rapport à bango surtout ba parents africains Surtout tu vas parents africains, je, je viendrai ici parler un jour. Il y a une fille entre parenthèses. Je me suis dit que non, je vais parler. Je ne veux parler que de. Je vais dire de. De donc de, de, de, de, de parents, c'est-à-dire respect au plus parent. Mais la directement. Il y a une fille qui me dit que tu ne sais pas combien de jeunes souffrent à cause de leurs parents africains. Tu ne sais pas combien de jeunes souffrent nakangi parenthèse mais alors, toi, jeune qui souffre dans ta souffrance, tu dois savoir qu'il y a un couloir de respect qu'il faut suivre. Nous avons message Il y a même des gens qui apparemment sont des chrétiens, apparemment ils prient, apparemment ils évangélisent, apparemment, ils chantent, mais il y a des problèmes avec leurs parents. Et ce sont des gens qui, maintenant, à Tiki, par parents, n'est-ce pas, ou yo, bah, bottier, bah, policier, à se greffer, par parents, moussou, bébé, bah, par parents, y a ministère. Et c'est de là que, bah, comme ils co deviennent, zé là. N'a, soko, yé, pan, n'a, ou jeune, jeunes, ou zé, fille, ou zé, garçon, et l'on, l'on, l'on, l'on, l'on, l'on, l'on, l'on, l'on, l'on, l'on, l'on, l'on, l'on, parce que je dois savoir, je dois connaître, n'est-ce pas, relation aux parents Tu peux pas rompre d'abord avec tes parents pour chercher, n'est-ce pas, la paix avec d'autres gens du dehors. Il y a des fois aussi, il y quand même, je vais dire, amour envers les siens. Ça veut dire, ils parents, ils ont aux gens, gens, hypocrisie. Ma sœur, mon frère, quel que soit âge, pas faut qu'il faut papa maman Combien de gens puisque Combien de gens bah ouangana bah parle n'abango puisque bazar qui c'est comme si tu te dis aussi que non moi aussi d'ici 30-40 ans puisque comme tu viens deux tu es pas un quoi bango? physiquement même. C'est pour dire que Papa Nayo, Bato, recevoir respect. honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et ici nous allons traduire ça en disant que Ce qui au Bangi Papa Nayo, au koumisi Papa Nana na Mama Nayo, au mela le jour où il Normalement, la loi de la nature, parents de défaut, C'est-à-dire, parents Mais combien de parents ont des parents Combien de garçons, de filles, de pères, de filles à puisque a a de rébellion? Combien de filles, tu es en train de vivre ta vie à part, mais ta mère pleure quelque part Combien de filles, vous de vivre ta vie à part, mais ta mère pleure quelque part Combien de filles, vous êtes en train de vivre ta vie à part, mais ta de peu importe le million que tu pourras avoir dans tes, dans tes poches, mon frère, ma soeur, tu dois faire la paix avec tes parents, quel que soit le problème. Et puis, quand mm. on dit ça, il y a des choses à répéter, que y a un commandement à Moïse, puisque beaucoup c'est ont greffé dans la place. Abandon, écoutez ce que Yeshua dit, dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 17, il rapidement. Comme Jésus, Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Double point. Il lui dit, Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Dans Exode 20, 12, te dit que, Honore ton Père et ta Mère, afin que tes jours soient, n'est-ce pas, prolongés sur terre. Tout bisou katia ngobongo sur terre. Soko bangi parana yo soki o au kou misi parana yo namo kilimi kono esa lini ekoumela. Mais botala awa siko mutu oyo. C'est l'histoire fait du génome riche. Aiyé et pa iyé sou na glombango zo kima. Tout ans katia Mark 10 17. Question Isaac qui que non? Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux Ou bien la vie éternelle. Puisque à cette époque, Yeshua parlait de la vie éternelle. Yeshua parlait de la vie après la mort. Yeshua parlait de la résurrection. Maintenant, le garçon, le monsieur avait compris. A tout nid. Et si vous parcourez la Bible, vous, vous, vous verrez que il est parmi les rares de personnes où la Bible ne même pas comme ça. Puisque il y a une question de qui est comme ça, une valeur mon néné. C'est-à-dire, tu y a cela dans Jean chapitre 3, verset 1. Mais alors, les garçons, il y tu une question de qui est comme ça. Mais il y a une question de capital. Que dois-je faire pour hériter le royaume de ciel si ou la vie éternelle. Jésus lui lui dit Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a que bon il n'y a de bon que Dieu seul. Obi à l'époque <cười> Yeshua a son vivre na mokili na nzoto amu tu mais dans a katibonzambe. Asopesa pas tu notion ya père et chaque façon qui va y couper ça et macamoko boyer mais bah bah lui le bien les cam bah bien les camoko boyer oza qui dépassait n'est pas qui bo moto faut Yeshua choisir bien mal au bas non non non non beaucoup mis ça oezaza oh, l'ikolo puisque la notion était que y choisir à bi son là oza qui perd autrement dit car le bas qui moi et mon père nous sommes un tant osco garçon à ça corbané boyer il n'était pas seul avec batteu belé non donc so bengé bomêtre ce qui est ça et ça articule la question about benga ba meka koni ni ko ko ça un sous sous polémique au commerce que bengé bomêtre articule c'est comme ngaïe na quelque quelque part ba bengaï au bishop révérend tout ça ce qui n'a l'obi le côté pas considérait que oui n'a encaissé dans ndonandimi ba Elojuana alors chaque fois ce qui mouta lobi dans camoké là ça monne ne mingi non, non non non non non je suis ton frère comme ça on a mis la ligne de marche après et ça, on a une de continuer marche à parenthèse et négro lobby mouton Et, boire qui n'a genou dit c'est au à genoux. il n'y a pas de bon que banque, Dieu seul Maintenant, il y a Lorsque tu as la chapitre 10, verset 19, il y a Tu connais les commandements. Tu connais le commandement de deux points. Il y a un de Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Et puis honore ton père et ta mère. Donc on comprend ici que on comprend ici une chose que pour hériter la vie éternelle, honorer son père et sa mère fait partie des listes de Katia, ya Yeshua, prescience de Nzambé. Dans pour hériter le royaume, puisque le garçon avait posé la question claire comment faire pour hériter le royaume de Dieu, de la vie éternelle Il y a un peu il y a un peu il y a un il y a ce n'est pas seulement sur terre que mais tu hériteras aussi la vie éternelle. Donc toi qui me dis que tu es chrétien ou disciple, si tu n'as pas encore fait la paix avec papa na maman maman yango et mama. Deux fois, moi na moi si, ba na vingtaine, maman na moi, je ne papa dans Je Et cela fait que, respect comme maman papa papa que tu sois chrétien ou, ne, ou pas chrétien ou non chrétien, je veux dire makambozo est yo parce que même si tu dis que tu ne crois pas en Dieu puisque tu dois pas avoir besoin de ta vie éternelle mais comme c'est Dieu qui tient le souffle, il y a vie dans yo, il t'a dit maintenant dans Exode 12, que afin que le jour donc le jour de ta vie se fasse quoi Se prolonge. C'est pour dire que même ceux qui mis côté à vie éternelle, côté à vie charnelle au Kangayo je te conseille de suivre toutes les deux vies, c'est-à-dire vie charnelle banga papa na yo pour mikonomu kili est où c'est prolongé, vie spirituelle banga papa na mama na yo bien kumisa bango pour ozoa au héritage du roiurman des cieux. Voilà. Pendant que c'est le sermon émission oyon, n'importe qui vous qui voulez partir à liboso si vous êtes jeune, vous avez des questions par rapport à ça. Peut-être que maman a eu comme ça. également, aussi, numéro passage à on a Éphésiens 6 tout banya baoti verset 1 le biblique. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Vous allez le message d'après nous un message pour conclure l'émission. Ça dit yo ba pécis conditionté. Ouais, il y a il y a un passage qui dit oui, parents aussi n'héritez pas vos, vos enfants. Ouais, on va commencer tout le plus tard dans l'émission lorsque nous parlerons maintenant des comportements des parents vis-à-vis -vis de, de, je vais dire, de, de, de leurs parents, de leurs enfants, je, je vais dire. On parlera de ça aussi un jour. Puisque le problème, c'est que euh, la cour et la civisme, je pense bien, morale, tout en cas que non, le devoir des enfants envers euh, leurs parents, mais le devoir des parents aussi envers leurs enfants, ils en ont la capé Donc moi, je pense que vice-versa tout le mais pour aujourd'hui, c'était important d'abord... Par rapport à base, base que papa botio, yo zo kangaï, yo kangaï, o yo zo comprendre ma Ça dit, pour en conclure dans le bas qui, Ephésiens chapitre 6, je vais dire, Ephésiens 6, verset 1, et le enfants, obéissent à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Puis à continuer, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. tu le déjà. Et donc, « Tosuki Awa »« Puisqu'il y suite dans les par rapport aux parents. » Donc, ça dit « Tosuki »« Donc, il faisait Ephésiens chapitre 6, verset 1 jusqu'à 3. »« Tosuki Awa »« Après, il y a un peu de l'asko, mais il y a un peu de l'asko, mais Je pense, et c'était une exhortation euh, quand même, puisque déjà hier, euh, j'ai vécu quelque chose de pareil, euh, par rapport il a donc y a un tout pourquoi pas partager y a des gens qui ont des problèmes comme ça tout le monde a lorsque le le Seigneur permet que tout le monde vis-à-vis je pense que c'est aussi un message une interpellation y a un message a n'est-ce pas copier ce message. au la tu aimes le Seigneur banga papa to, to sa papa na maman na yo ou bien komi bango sa di honor honore ton père et ta mère puisque sont important de tobi kali juste un ami so nzambe maloba oyo oh et te a moko, et so bo zamba question contre ba comme d'habitude la biso yo pe parent maman to papa oyo oh comme une message eux oh concerné yo que mo na yo aza sa son contact na yo te to euh, mo na yo al, alinga sukoyo kayote ko sentir yo, ka yo te komela ko pe biso pas peut être pas pourquoi pas puisque je sais combien ça fait mal lorsqu'une mère ou bien un père est en train de chercher sa fille ou son fils imaginez vous histoire la bible moi na wana donc fils Ndzambé, Azape Bongo, biso et tout attend qui battu. Tous à la bonne fois, je suis à Kentak et à Bonga Zongi, à pardon, Tolim, bisou et tout Zongi, beaucoup de biso. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouverai prochainement avec un autre numéro sur les avertis. Shalom. Sokina yo même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort Je vais connaître au camale, car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton, mes tu as tête, tu as à la balise table tu tu tu